Ouh! C'est suicide land ici! Oui! Allez jusqu'au bout! J'ai bout de Au moment non. où j'ai cliqué! Allez, c'est parti! Yo, Mel! La Salut, ouais. forme ouais, super et toi. Ouf ça va, on est au Vercore Biking Crew, on va tester ce nouveau bike park près de Roman-sur-Isère. Bah écoute, rien à dire, let's go, on teste. Allez, vamos. Donc il y a plein de pistes flowy, on va commencer par celle-là la tranquille. tranquille, la plus longue, la bleue. Bah, vas-y, je te suis. Oh, flowy, la piste bleue pour commencer. De lune, hein, on est chaud. La journée commence bien. Là on va partir sur la crankit, Deuxième bleu. Je vais gonfler un petit coup moi. Ah Perso là. ça dans les virages, ça partait un peu quoi. Ça part un peu, voilà, oui, il y a tous les outils, petite pompe, tiens. Attends, un petit coup à l'arrière là. Deuxième bleu, on part sur la crankit. Allez. Oh, Allez gens. Hey, Elle est courte, courte celle-là Alors je vais regonfler encore un peu Redot maintenant on se fait Celle-là là, là. Ouais. Allez, La petite rouge Allez let's go On est sur le petit chemin de remontée là Ça remonte facilement hein. En une minute prêt. Deux minutes grand max On est en haut Bon après moi je suis affûté hein, ouais, ouais. Minute. <rire> On peut se faire des spéciales montées descentes d'ailleurs On la caisse Il a la caisse Oh, oh là là <rire> Dans l'arbre Redote Ça y est on y est Je te follow Allez C'est reparti oh, oh, oh, oh. ouais, <rire> Attends-moi <rire> Attends ça commence les choses, ça y est Ok, court celle-là. J'aurais Je Je pas dit une un rouge. C'est un hein. plus technique, il y a moins de un peu, ça va être marrant ça. Ah, ouais, c'est clair. Elles sont assez courtes hein, les pistes. Hein. Alors, Chloe, c'est bon. tranquille, on l'a fait. Red Hot, c'est bon. Red BC Allez, Deuxième Red rouge BC. Allez, on switch pour la Red BC. Elle est là, c'est parti. Ah, ah, ah, ah. La petite skinny qui fait plaisir On se refait le petit skinny là. L'objectif c'est de faire tout sur la roue arrière. Allez. Si tu tombes, tu tombes dans le ruisseau. Ah putain, j'avais pas vu qu'il y <rire> Oh oh oh Pas oh, <rire> pas loin plus là il y avait plus que il quelques plus plus crampons Tu le fais une hein. <rire> fois C'est large mais pas trop <rire> oh, oh, oh Allez oh, oh, oh. allez oh, oh, oh. allez, oh, ouais, allez. Ouais, ouais ouais ouais ah, ouais ouais ouais ouais ouais Ouais ouais ouais ouais ouais Très très chaud ça serait d'arriver là avec le speed et faire magnôles <j> Mais <'y> très très chaud Ouais on a tout après pour réussir Ouais c'est vrai Je me refais un test Attends, juste en weeding Go Oui, allez jusqu'au bout, jusqu'au bout. Ah. <rire> tu voulais y aller dans le ruisseau. Hein ah. Bon bah voilà. Allez, nouvelle piste, la chromato. Ah ouais. Ah ouais. Vous voyez que le plafond J'ai dit, dit nouvelle piste, la chromato là-bas. Voilà, noir. Ça y est, on y est. On attaque les noirs. Là, on passe dans le sérieux. Là. Bon, c'est en temps frotte. C'est mes, fr mes crampons qui frottent. Hein. Ça frotte. On a dit qu'on collait. Le oui. Allez on est reparti sur la noire la chromato Sauf que tu passes devant ma ligne Allez Et je veux du tricks oui. Y'a yeah, bon Je crois que c'est vrai que la dernière elle peut être pas mal Ouais bah ouais pour apprendre là ça va être top Bon ma bah good alors, on arrive sur Drop-in. Là, on part sur des bosses de dirt avec le petit vent. Tu le sens, le petit voilà. vent, la petite brise là qui va te faire décaler Là, on commence à attaquer des boss de dirt. Je viens bien y aller, mais on va peut-être pas se faire un follow pour commencer. Ouais, <rire> non, hein. on va voir. Je te filme d'ici, ouais. vas-y, j'ai la caméra. Si je te fais un petit zoom, là, je te verrai sur le début. Là. Là. Ouais, wow, easy, ça va facile. On voit personne derrière. Bon, il a fait la première, mais pas la deuxième. On va relever les infos. voir. Je pense qu'il manque un peu de speed pour la deuxième. Qu'est ce qui se passe Il n'y bon, a pas besoin de pédaler comme un sourd. Hein. Ah ouais, t'es <rire> allé trop loin. Ouais, je me suis mis un peu long. Euh... Bon, c'est ouais, on aurait peut-être dû repérer aussi. <rire> a y a un peu bête. <rire> y a un réceptes, enfin, la première récepte est bien raide, donc je pense ah, okay. que la deuxième est pareil. D'accord. C'est rien d'aller se mettre au fond. Euh... Du coup, là, faut juste laisser rouler bien, tranquille et... <rire> ouais, un bon coup de pédale pour se lancer, il y a un peu de vent de face. Et, euh, Et la deuxième non ça y va comme fait, ouais. Ah ouais d'accord tu laisses rouler Et oui dans l'élan, le, si il bien posé la deuxième ça va aller tranquille Ok Ou je, je vais me mettre sur le côté comme ça je te verrai Ah hop Saut à réussir hein, il y a écrit hein. Il n'y a pas écrit saut à rater hein. Ok ouais c'est presque les deux mêmes Ah a trop... oh, un peu court là Là pédale aussi Ok ça va Ah ça va elles sont safe par contre celle là c'est pas les mêmes hein. Là il y aura du, du airtime c'est pas facile à doser. Et ouais, ça souffle, hein. Ça souffle. Ouais, J'ai vu mon vélo, il a fait le serpentin là-haut. Objectif suicide sur la dernière. Uh, nice. Fou là bas là il y a un petit drop ouais. ouais avec le bon vent là je sais pas si on voit les arbres bouger mais ça commence à devenir chaud là plus on attend plus il y aura du vent je pense donc faut y aller maintenant t es, t es, t es. allez il reste plus que la dernière dernière noire on était vaillant au début maintenant je pousse bon non Malvin est parti ok ok ok on va remonter sur les vélos je vais remonter c'est vrai qu'il commence à cailler il y a énormément de vent et ce qui nous attend c'est le gap là vous voyez mais lui, il est en train de passer passerelle ici à droite Restez pas gauche et il y a un gros kick de dirt là-bas. Mais alors avec le vent qu'il y a, on le voit pas trop là, je pense dans la vidéo, mais il y a beaucoup de vent et quand on fait des gros sauts ça commence à, à déporter un peu. Tu veux y aller Vas-y, t'es dans la caméra. Comme ça tu nous montres. Yeah Voilà le saut. Oui. Et là-bas, il y a ça. Ce qu'on appelle une raquette. Voilà donc on.. Un peu sur la main aussi. C'est land ici ça ah, souffle là. Ouais ouais le drop il est déjà costaud puis là avec le vent euh, fou. Là-bas je pense que non on va oublier. Avec le vent qu'il y a. Ça aurait été avec euh, plaisir si on sur un gros machin comme ça. Ah, ouais. Non mais là regarde le vent, Attends regarde les arbres. Tout à l'heure juste sur la petite j'ai fait un déport d'un mètre alors là sur celle-là euh... c'est vrai qu'il est long quand même vu d'ici. Ouais ouais ouais. Après ouais t'arrives quand même gros ouais, virage. Faut appuyer quoi. Moi c'est le vent, en vrai c'est pas trop le saut là, c'est juste le vent. Ouais. Bon bah allez on se chauffe, de hein. toute façon c'est la dernière. Bon, voilà. Et, Et Melvin je te rappelle, saut à, réussir. à OK. réussir. <rire> Non, en vrai c'était hein. le moment d'y aller là il n'y ouais. pas devant. et Melvin ça ça voulait sauter c'est tentant hein tant bien on va voir la recette j'ai même pas vu la recette je vais recommencer j'aimerais bien voir quelqu'un juste une fois là ouais pour voir je te connais Melvin si tu réfléchis <tousse> <Oups. Oua> <rires> oh saut à réussir Merci pour le crash test. <rire> ça donne envie là. Il y a un bout de fourche là-bas là. -bas, là. <rire> Il manquait un peu de speed je pense. Il est pas mort. Ah voilà moi si je devais regarder qui part ça serait par là tu vois. Ah ouais. Non bah ça va. Ça va. Je serais serait déjà parti la fourche. Ouais Dernier petit bout de la noire. Ouais la double noire. La... Ah oui double. double noire. Ah ouais. Je l'ai mis au fond hein, dans le virage <rire> Il est vraiment pas arrivé le bike encore Allez il nous reste plus qu'une seule piste Snake, le pump track là, pour bien se fumer, fin de journée Malvin il s'est chauffé, il est chaud là il veut gagner le défi, on va voir qui va le plus vite Avec le VTT c'est pas facile, hein. ça pompe pas mal En gros on part de là Ouais. Max Speed, je lance le chrono entre les poteaux, un tour et on arrête entre les poteaux, ok Qui va le plus vite Voilà, ça te va Bon, le chrono, c'est bon. Ah, Est-ce que tu veux Je déclenche quand tu es passé devant. Let's go Et go Allez, pom pompe, pompe Ouh, oh, ça va vite ou oh, ça va vite, ça va vite, ça va vite Attention oh, Hop 9 ,29 secondes 29. C'est bon, ça fume bien pour la fin de journée Ouais, c'est bien, ouais. après une bonne nuit, tout ça, tout ça. C'est toi qui s'est mis la caisse hier. <rire> bon, on va voir si euh, je vais le battre ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu, euh, ce petit bike park. Vercors biking crew, c'est près de Romans sur Isère. Voilà un petit bike park bien sympa, voilà si vous voulez passer l'après-midi c'est cool. Pensez à vous abonner, à liker et on voit si je vais battre Nelvin ou pas. Attention. Pression, pression. Franchement ça va, je suis en forme. Ok, à fuiter moi. Après une soirée nickel. <rire> Hop, voilà, pareil, chrono prêt. Le doigt prêt à cliquer. Aurel derrière le poteau de départ. Et ben voilà, le téléphone s'éteint entre temps. On sait pas combien il fait mais c'est pas grave, il est en forme. Et top 12,43. Non non le téléphone il s'est éteint. Ah oh, le oh, J'ai pas pu l'en. Au moment où oh, j'ai cliqué, l'écran est devenu noir. Oh, est interdit ça. Je dis j'y vais direct. Bon tu le déverrouilles Pour oh, la là, là il t'a fait bien sur démarrer. Voilà. Ouais. Et je garde mon doigt dessus pour pas que ça s'éteigne. T'es mort, t'es mort, t'es en pleine forme Aurèle. Oui, j'ai oublié de le filmer. Et là-bas, il est à balle, il est à balle, il est à balle. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal pour un trialiste. Hop hop hop hop C'est serré serré hein Combien j'avais fait 9.34 Non Ouais Regarde là, là cette fois j'ai pas triché hein. J'ai essayé d'être le plus juste possible Ok bon bah écoute euh, t'as gagné voilà, Bravo. Super Enchanté ouais, De même J'espère que vous avez aimé On reviendra À la prochaine Bon ride les gars